C'est si, mais... si. <rire> oh bah là on est en ah cœur de chameuse d'un côté On n'est pas encore à l'apéro quoi La chanson du Petit par cœur des Chômeuses Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis gourou en Moldavie Mais dis-moi t'as des hobbies Je vends de la pure de Colombie Et toi sinon tu fais quoi de beau je la coule douce en pédalo. Faut que tu sois cool avec ton job. Que tu t'éclates, que tu rigoles. Du jeudi soir au vendredi. T'es pas collecté mon ami. Parce qu'avec toi je suis à l'aise. En loup-boutin ou charentaise. Tu te prends pour quitter Isnoko. Moi j'aime pas trop les gens qui bouent Ton humeur tu te la gare pour toi Moi je veux du fun et puis du wah. Wow. T'es pas d'accord avec le chef Joue la sympa Gare à tes fesses Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis un genre de pensée Mais dis-moi t'as des hobbies je Regarde des chats sur internet Et toi sinon tu fais quoi de beau Cherche mon public sur les les ou objectifs, si tu t'adaptes, on te surkiffe. Suis bien la ligne de commandement, mais surtout réclame pas d'argent. Ou le compresseur en action, Aval des couleurs en fusion. Je suis pas câblé pour t'écouter. J'ai le wifi qui est débranché J'ai un parfum du feu de Dieu Pour les horribles et les guincheux Un jour tu te dis faut partir Du coup je l'ai fait, c'est ce qu'il fallait Mes mains ne servent plus à rien sans Jean, Jean, Jean, Jean, je ne sais plus, bouger. C est c est c est plus bouger, tu sais plus vraiment d'où tu viens. Cocktail de culpabilité, s'inventer une vie super bien. Alors tu glandes toute la journée. Lire et écrire et... déjà bien huit heures Si tu me plagues un deuxième cerveau Je viens le dédier au boulot Mais ma vie est déjà remplie Pour quelqu'un qui glande Comme tu dis Qu'est-ce que tu fais dans la vie on se retrouve chez Betty, mais dis-moi t'as des hobbies. On boit du champ toute la nuit. Et toi, sinon, tu fais quoi de beau? Droguitaris c'est apéro, apéro, apéro. Droguitaris c'est apéro, apéro, apéro. Droguitaris c'est apéro, apéro, apéro. Droguitaris c'est apéro, apéro, apéro, apéro. Droguitaris c'est apéro, apéro, apéro, apéro. <rire> Apéro, apéro, apéro, apéro, apéro chouche,